Oui, allô. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ici, c'est le grand maître tcha, tcha du monde. Je suis là pour vous faire la démonstration d'un calebasse magique que j'ai fait. Aujourd'hui, je, Aujourd je découvert sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup d'anakers. Mais sans plus tarder, je vais, face à même temps, la réalité. Je vais vous montrer le calebasse et vous allez voir. Et je vais vous le faire produire devant, je vais faire produire devant vous, vous allez voir. Est-ce que vous m'avez bien compris D'accord. Voilà le calabasse magique. Voilà, ça c'est le calabasse magique. Le vrai calabasse. Le calabasse qui produit de l'argent par jour. En même temps, vous allez voir que je vais dire à les gens qui fument et le caméra se laisse dessus. Et ça va produire devant vous. Le caméra ne doit pas bouger. D'accord. Donc, je vais ouvrir le calebasse magique. Donc, je vais commencer par dire en même temps, je vais demander la permission aux divinités de me faire produire cette calabas magique. Je commence par donner les formules magiques en même temps. C'est ça les formules magiques donc, devant vous, je vais encore fermer la calebasse magique. Vous allez voir. Oui. Et ça va produire. D'accord. Voilà, j'ai fermé la calebasse magique. Donc, je demande l'accès à les divinités de faire produire cette calebasse magique pour moi. Je demande l'accès aux divinités de produire cette calebasse magique pour moi. Vous allez voir devant vous, cette calebasse va être produite. D'accord. Donc voilà la production de la calabasse magique. Vous voyez la calebasse magique qui produit de l'argent par jour. Ça, ce n'est pas de n'importe quoi. Ça, c'est la réalité. C'est moi qui le fais. Le grand maître Mahabou Tchacha. Pour avoir plus de détails, de, de, de, de, de il suffit seulement de me contacter sur mon numéro plus 229 66 87 75 12. Plus, pour avoir plus de détails, il suffit de me contacter sur mon numéro plus 229 66 12. 87-15-12. Merci, merci beaucoup.